Bonjour à toutes et à tous pour faire le lien effectivement, à ce que vous avez dit M. Barbin, euh, par rapport à l'autonomie des personnes. Je vais aborder la situation d'une personne qui nous a fortement interrogé à la TDI dans notre accompagnement et en particulier euh, sur la protection, la mesure de protection et à quel prix on peut effectivement favoriser euh, sa, sa propre liberté, sa capacité de décision. Donc euh, c'est la situation de Christian âgé de 65 ans, atteint de la maladie de Charcot, donc une maladie qui l'a fortement diminué physiquement, et donc des altérations physiques importantes. Euh, nous l'avons rencontré dans le cadre d'un mandat spécial, c'est-à-dire que le juge nous demande de recueillir des informations supplémentaires pour qu'il puisse effectivement se positionner vers une mesure de protection ou pas. Et euh, donc ce signalement de euh, mesures de protection a été fait par l'assistante sociale qu'il avait rencontré à son domicile euh, puisque Christian souhaitait avoir plus de maintien à domicile en, en lien avec sa problématique hein, qui demandait énormément de soins et euh, donc l'assistante sociale se questionnait justement par rapport à ses altérations physiques de même l'expertise médicale et donc nous l'avons rencontré euh, à son domicile euh, dans ce cadre-là. Euh, donc c'est une personne effectivement qui est immobilisée toute la journée euh, dans un fauteuil médicalisé, qui ne peut effectivement rien faire. Il est dépendant pour tout, euh, pour tous les actes de la vie quotidienne, mais à toutes ses capacités cognitives et intellectuelles. Et donc, il a fortement été touché par cette, cette procédure de mesure de protection. Il s'est senti instrumentalisé, euh, puisque, effectivement, il était totalement en capacité d'expliquer sa situation au regard de ce que pouvait dire l'assistante sociale euh, sur euh, sa, sa protection. Pour lui, il n'en avait pas besoin. Il est en capacité d'expliquer euh, euh, son budget, ses charges euh, par rapport à sa maison... Euh, tout ce qui est administratif, il avait suffisamment euh, témoigné auprès de la mairie une certaine solidarité pour qu'on puisse l'aider. Euh, il était proche de sa retraite, donc la mairie du village où il habitait s'était occupée euh, pour faire son dossier de retraite. Hein. Il avait suffisamment de personnes autour de lui de confiance pour... Euh, pour ne pas forcément avoir besoin de mesures de protection. Donc ça, c'était vraiment son, son discours. Et euh, jusqu'au bout, il l'a porté avec une énergie incroyable. Il nous a fortement touchés. Donc euh, à la TDI, on s'est interrogé en <rire> équipe, euh, comment l'accompagner, que rapporter au juge hein, à travers notre mandat spécial. Et nous avons priorisé notre action. Euh, pour lui permettre d'expliquer lui-même sa situation au magistrat. Euh, puisque nous, forcément, au regard de ce qu'il pouvait nous témoigner, on ne ressentait pas ce besoin-là de mesures de protection. Euh, donc l'important, c'était qu'il puisse expliquer sa situation au magistrat et qu'il redevienne acteur de sa situation et de son projet de vie. Donc on a écrit un premier courrier, le rapport du mandat spécial qui allait dans ce sens. À chaque fois, je me rendais à son domicile pour lui rendre compte de ce qu'on écrivait, pour que lui aussi, par souci de transparence, et donc ce qui, il était content de ça, d'avoir ses explications. Et puis il a fini par rencontrer le magistrat qui est venu à son domicile, donc, euh, à 14h, en début d'après-midi comme il le souhaitait, puisqu'il y avait des soins importants le matin il a pris énormément d'énergie comme il a fait à chaque fois, ça a duré une heure et demie euh, de ce que les auxiliaires de vie, les professionnels nous ont apporté euh, et puis bon, et, suite à ça le magistrat effectivement a enlevé, euh, euh, il n'est pas allé dans le sens d'une mesure de protection et donc il était très satisfait de, de cela et il a, il a pris vraiment, euh, oui, d'énergie à expliquer tout ça, et qui souhaitait vraiment avoir cette capacité de décision. Euh, son intimité était suffisamment mise à mal au quotidien, à travers les soins. Il ne voulait pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Voilà. Et donc, malheureusement, euh, Christian est décédé à la suite de son entretien avec le jugeant. Mais on peut dire qu'il est décédé libre. Et euh, en ayant expliqué sa situation et euh, en ayant porté sa, sa décision jusqu'au bout. Voilà. Et nous, l'accompagnons au mieux là-dedans. En fait, on, on porte ce témoignage parce que euh, ce drame d'avoir donné toute son énergie euh, à... Tu pas autonome. Tu n'es pas autonome. Donc ce drame à avoir voulu euh, absolument euh, mettre, euh, je dirais, en avant, Ça, euh, plus que sa vie, sa dignité, a été euh, pour nous euh, un choc et, euh, je dirais, euh, d'une portée symbolique qu'on a souhaité vraiment vous faire partager aujourd'hui. Et en cela, euh, effectivement, euh, une institution, euh, un service, devient autonome quand il est capable d'assumer, malgré euh, le contexte réglementaire, des choix, et de les assumer librement, de façon à pouvoir garantir à cette personne euh, bah, de partir comme elle l'a souhaité, c'est-à-dire digne et libre. Maintenant... Euh, ce qui nous paraît-il, nous paraît un peu, c'est qu'il a manqué quand même quelque chose. Dans, parce qu'on aurait pu éviter euh, ce mandat spécial, on aurait pu éviter euh, ce signalement. Et ce qui semble avoir manqué, c'est d'abord l'écoute. L'écoute de la personne, parce que même si elle ne communiquait que de fait par mimique ou par, verbalement... Euh, elle a dit, et elle a pu dire, euh, mais on ne lui a pas posé la question. Donc, euh, du coup, il y a une machine administrative, euh, judiciaire, qui s'est mise en place. Le juge s'est interrogé sur le bien fondé, c'est bien normal, donc un mandat spécial, c'est-à-dire euh, un mandat d'exploration euh, temporaire, limité dans le temps. Mais ça, ça a obligé euh, Christian à rentrer dans une lutte, non plus pour sa vie, mais pour sa propre liberté. Et on peut se poser, alors moi je ne fais pas de supputation, mais je pose hypothèse. Qu'est-ce que ça veut dire que de lancer une alerte sans avoir interrogé une personne sur ses souhaits et ses besoins Est-ce que par là... Euh, on peut imaginer que, finalement, on ne serait pas face à des exonérations de nos responsabilités, dans pareil cas. Et c'est bien la, la, la position, qui se, la, la question qui se pose, et notamment autour des syndromes, vous savez, des, ce qu'on appelle les patates chaudes. Je dis syndrome parce que pour faire la patate chaude, il faut plusieurs acteurs. Sans voilà. cesse, on se passe quelque chose que l'on ne veut pas assumer soi-même ou assumer avec l'autre. Donc les patates chaudes circulent jusqu'au moment où, comme le disait M. le Préfet, les choses pourrissent, et s'éteignent d'elles-mêmes et souvent dans des drames. Voilà. Donc finalement, la question qui se pose à nous tous, professionnels, c'est où, où se place notre propre autonomie professionnelle Exerçons-nous nos engagements professionnels avec une responsabilité suffisante et la liberté nécessaire. Ne sommes-nous pas, finalement, parfois, plus enclins à déplier les parapluies et puis à prier secrètement que ce soit le voisin qui s'en charge voilà. Il y a donc un, un véritable travail euh, personnel de développement. Moi, je j'ose le dire, hein, pour pouvoir risquer et accepter cette responsabilité professionnelle. C'est un travail sur soi, c'est un travail avec soi et dans la coopération avec les autres. Voilà. C'est vraiment la question de cette conscience euh, de, nos, de, notre, de notre autonomie. Voilà. Est-elle finalement suffisante L'important, c'est d'expliquer les procédures, parce que pour le coup, c'est ce qui l'a énormément touché, c'est qu'on ne lui a pas suffisamment expliqué les choses, et que si on lui avait expliqué, peut-être qu'il aurait pu y répondre, et se ju justifier plus sur ses capacités. Alors dans cette histoire, on remercie tous les acteurs de terreux, c'est-à-dire les auxiliaires, les amis, la famille, parce qu'il y avait déjà un dispositif existant qui avait été euh, mis en place, et euh, la TDI s'est euh, euh, inscrite euh, dans, ce, dans cet accompagnement. Merci. Merci. Merci.